Thank Net sur notre chaîne youtube les avertis et sur d'autres chaînes aussi comme c'est un rendez-vous hebdomadaire tu n'auras jamais manqué n'est ce pas qu'il y a et par chaque mèche de lobby de la présentation une émission. en fait aujourd'hui je vais réellement parler avec vous sur un thème bon j'ai titre ça tout comme mythe pour la nini homosexualité et la bible et lobby nini J'avance que je ne pas prier. Je ne si de pas si je suis en de prier. de de la et nous sommes les a qui a à l'esprit à afin que de travail, Et nous avons fait nous avons fait un peu de et de n'a afin que tout le monde soit poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je contrôlé le je comme Amen. Voilà. Donc, la le lobby, le thème Oyo, euh, le thème quand même sensible pour nous. Mais pour nous, je crois que nous avons mis ou manière ou d'une autre. Mais terme y a homosexualité, na qui na, na, na, go, na, na, na, na. Ta, on a préparé message pour na à té Je me disais que on a le homosexualité zaku, elle, na pour je veux dire même. Puis après par la grâce de Dieu na bi, bon na réellement façon ce qui montre au cas où, qu'après, après il y ait beaucoup de gens que les liens de sang, montrent un compromis. Alors, en, Bible, elle obéit ni pas pour homosexualité, et eh, n'a l'obéi question à tous nos abonnés, n'a l'obéi, pour n'importe quelle homosexualité, ils allaient l'isomu, et puis Bible, et obéit nini Des fois, il y a des choses où bas tu que Bible lesaka hermoco et tigara silencieuse la ba kamosusu Bible est à dit, de foi hermoco ba kamosusu c'est l'obaka angoté mais faut m'entourer mouratang on parle avec l'esprit n'est-ce pas il y a comprendre pourquoi c'est -ce Bible l'obélicamboté et je sais que dès la l'obaka nabino ba tu vas les sacs ou l'andabiso que derrière Bible wana il y a un esprit ce que tu as Bible avec l'esprit de la Bible ou l'esprit de Dieu par rapport à ces écritures, on comprend facilement que, quand tu as la Bible, quand tu as la Bible, quand tu ça a vraiment avec leur corps et non avec leur cœur. Ça a vraiment avec leur corps et non avec leur esprit. Or, dans le cas de Job Balobi, qui en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce qui est en train fait la Bible spirituellement, c'est la facilité de comprendre la Bible dans le contexte de Alors, dans le sujet de l'homosexualité, c'est le sujet qui est en train de les records dans le monde entier, dans les milliers d'églises, dans les milliers de païens. Parce que c'est ce qui est en de faire la Bible, c'est ce qui est en train de faire la Bible, c'est ce qui est en train de faire la Bible, tout ça. Mais est-ce que Toujours vois, tu as mis la question qu'est-ce que la Bible dit de ça Dans la vidéo, tout as mis la position y'a Bible, pour ne pas dire position en la par rapport à l'homosexualité. Si tu as un exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner une Bible aux doctrines je vais vous donner une Bible aux habitude. il y a d'autres choses qui sont écrites dans la Bible aux habitudes il y et ils ont attendu Exemple, alliance dans la circoncision, par exemple. Ce qui m'a dit, selon ce que le Seigneur, n'est-ce pas Yahweh, avait conclu avec euh, euh, Abraham, il a fallu que moi, alliance soit partie à 8 jours, 8e jour, il e, y a mon à la circoncision. Mais plus tard, a que Paul tout ça, plus tu as besoin de circoncision de cœur. Puisque c'est le cœur qui doit être changé. C'est pas le corps. C'est pourquoi dans corps et non Or la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or ce qui nous a par rapport à parole ce qui tu vas faire sortir c'est qui sabatu. La Bible pour être déjà direct et clair dénonce L'homosexualité. Maintenant, je vais présenter dit ben discrimination, mobbing, Ce qui que la Bible, où Dieu est contre l'homosexualité, Tu as que tu as dit que tu as dit tu as dit tu Nzamba lingi yo solandangai. Suka ba sentiment ya homosexuel. Na yo solandanga ntangu oyo. Senka nzambe bolimbisi. Zambé asala yo grâce au comprendre message oyo. Après na suka message oyo. Soki mo témoigne toute sa mité comme elangai. Soyo mo témoigne pe tout si comme la pengai. Y'a des choses que je peux pas couvrir ici. Na ntamu kelelo nakoba pena mo kelelo. Alors, la Bible dénonce l'homosexualité. Je parle avec un bien-aimé, on parle de cette de de, de ce thème que bat C'est-à-dire leur corps là, obotema nango, c'est pas leur corps au en fait. Il est plus ou elle est plus attirée le corps moussou par rapport à un normale normal mais Maintenant, il faut comprendre que à l'époque Tant homosexualité et et et, et ça les gens qui avaient n'est-ce pas dans euh, namo tik wana y a homosexualité bah ça qui peut moi différent et puis d'autres se faisaient réellement différents pour qu'on peut ça ça tout signe que oui si. mais lorsque Dieu fait des choses lorsque Dieu crée quelqu'un lorsque Dieu accepte que mouta ça m'a beaucoup lingaté que le beau tamanan, tout le monde m'a au ou bien vice-versa. Ça dit, bat, baloukara, ba échappa, toi, baloukara, place, baloukara, ça s'accroche. Maintenant, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la sexualité Toute-tanga rapidement. Toute-tanga, t'as levétique au chapitre 18, verset 22. Clairement, la Bible dit Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Point. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Pourquoi c'est une abomination Nous déjà à l'époque, il y a à Israël, nous avons Zambasakulbani ça il y a une abomination. Pourquoi Puisque déjà, il y a un concept de mariage, un concept de lien, un concept de couplement. Zambasala, moi aussi, je suis La raison, ou bien les raisons sont nombreuses, mais la raison réellement, il y a une capitalisation, c'est que la Bango Ponanini, va se multiplier. Alors, pour se multiplier, il faut avoir un sexe opposé. Mwasi na bali, la bandeli. Nzambe akela qu'il a bali. Pour la raison est belle, mais entre autres la raison réellement primordiale pour la ba oeuvre, est la li pour Batuba continuer œuvre n'est-ce pas? Il y a multiplication, il y a moukili, il y a Batuba botama. Parce que sinon il fallait que ait bas ça à chaque fois ça la sika. Et alors dans la pensée y a Nzambe. ce so qui montent à Botama mwasi il faut jouer le rôle de la Si vous moi, il faut jouer le rôle de la moitié. On peut jamais copier sa faute, à sa Il y a peut-être des gens qui ont la classe pour la bah, bah, bah, bah, bah, bah, euh, il euh, euh, bah, ok, bah, bah, bah, bah, y a une classe, n'est-ce pas Il y a une loupe, il y a une loupe, il y bah, pay, de, na quatre églises évangéliques, baptisé, Mais Bible non, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, comme que tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme, c'est-à-dire vice-versa. Alors Romains 1 et le dans le verset 27. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ça dit, ah, on a Romain, parce que quelqu'un me dira que non, les grâce. oui, Romain, 1, 27, et l'obéliango, qui est tout, qui est tout, n'est pas tout, qui est tout, qui est si, par est déjà. qui Genèse chapitre 19, verset 5. qui est tout, qui est tout, qui est tout, qui sont entrés chez toi cette nuit fais-les fais sortir vers nous pour que nous les connaissions au sa histoire sodome et Gomorre. tangou n'est-ce pas bah ange détruire sodome et Gomorre. obaki qui est pas l'autre et les hommes qui étaient dans cette ville voulaient sortir avec mibaliwana ça dit bah ange wala ça qui va mal balaki mal. Il voulait sortir avec eux. Ça dit dire que tout ça monde sait que non, tout le monde sait que non, tout le tout ça à sait que non, tout le a le que tout sont on bango bongo, mais ce sont des dangers à qui couvrir. Bah, qui même pas que après quelques heures ils seront calcinés. La mort, baby, l'histoire, ça nous met Et que donc, botanga, donc 19 mots pour comprendre. cest dit chapitre 19 mots pour comprendre, n'est-ce pas contexte? On a niens Et puis bah on va dire qu'on sait vont vivre, vont continuer à faire, à vivre leur vie comme d'habitude. Dites-moi, on a le lo la catamuki. On a mutu, bisogut basa kutazana moasine na kachanda ku. Mais le.. 함께, je n'ai pas de jeune Je de jeune fille. Je suis de jeune fille. est de Est-ce que je de Est-ce que Est-ce que ce que de mais il y a une C'est-à-dire qu'il y a une tolérance. Chaque à dire. que je veux que C'est à dire. que ça C'est que a que que que dire. Les pasteurs qui sont dans les États-Unis, ils sont dans l'église. Ils ont écouté un couple qui a été na Moi Ma moi aussi. » Les pasteurs, les pasteurs, ils ne sont pas des mots en français. Les homosexuels, Église sont dans l'église. de pasteurs africains, les homosexuels, les pasteurs, ils sont dans l'église. Des choses abominables. Les bas, ils sont dans l'église. Et non, moi aussi, non moi-même, moi-même, moi-même, Il faut bon comprendre comment on suis dit. Dans le mariage, il y a un homosexuel, selon la Bible, selon Dieu, il y a une perversion. Il y a une perversion. Mais ceux qui que sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, voire même, voire même, il y a de ceux-là qui se font, plutôt, je veux dire, opérer a changé système de a comme moi si je vais dire même a changé le la perversion niveau niveau terrible tout monde a festival na festival na la Bible est contre l'homosexualité. Et ça, es malade, il y a des démons, il y a des liens avec le motu normal, qu'on n'accepte même pas. Mais vous verrez des pasteurs, soi-disant des grands pasteurs, surtout dans les États-Unis, des pasteurs, des Jackson, des bandits, des maquins, des gens qui sont en train de se Tout péché est péché. Mais cette abomination, il faut d'abord les enlever dans le Kachamutou. Nous a besoin. Il y a un peu de Peut-être que c'est un sais pas si je ne sais dire que je ne sais pas je ne sais pas pas si je ne aux pas a je pas pas pas pas je parlais à un frère, je dis, le diable n'a pas le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Mais c'est l'homme qui laisse pas, la place au diable pour qu'il puisse agir. D'abord, il je si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Jean 15. 18 à 19. Ma à à côté à côté Puisque mingi bazo pratiquer homosexualité, na la courage. soi-disante, à côté à Je suis de c'est ça l'abomination. Et il y a un à Il y a Il y a mais demain au bas ça là qui va commencer nous tous commettre esclaves sexuels le nazarqueur se trouve encore une fois malgré tout la Bible interdit la Bible où Dieu est contre l'homosexualité ce n'est pas et c'est ça lui il leur beaucoup une normalité que le monde ne nous mente pas que le monde nous induise pas dans l'erreur pour nous on tout ça là c'est tel que on l'a très amoché tout ça pour être béni tout raté le ciel, qui es enfer, et puis au qui vu la si si paix, e si on la Il Il a vu la paix, a vu la paix, on a vu la paix, a c'est comme paix, on a vu moi a si la la c'est a la on a tout ce normal, puisque la condition de la classe, maîtresse, la c'est que les leçons sont morales. Mais pourtant, ce ne sont pas des leçons morales, mais sont des leçons immorales. Pour la classe, il faut comprendre Alors, comme de de on a échoué. Je trouve que numéro sur les avertis, et je les avertis le crédit prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Chant.